Un petit burn-out, très commun hein, d'ailleurs, aujourd'hui c'est très commun de faire son burn-out, m'a permis un petit peu de dire wow, -ce « Wow, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui m'a échappé ?» Et maintenant, je reprends en main les choses progressivement. J'ai décidé de sortir de la, la grande entreprise pour reprendre le contrôle sur ma vie, de sortir d'un schéma dans lequel ma satisfaction personnelle était totalement oubliée. Après, en, en ont découlé plein d'autres réflexions qui m'ont amené à repenser un nouveau métier. C'est... Je ne veux pas de métier, je veux un rôle utile pour moi, pour mes enfants, et pour les gens autour. J'étais dans un grand groupe d'énergie euh,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 Avant, j'étais sans arrêt sur le qui-vive, aujourd'hui, il y, y a quelque chose qui se détend. Je me sens en place, alors que euh, professionnellement, j'ai jamais été à un stade aussi incertain. Pourtant, moi, je suis bien dans mes pompes. Ça, ça vient de mon raisonnement. Je suis sûr de ce que je suis en train de dérouler. Ma satisfaction, c'est d'être sur un sujet vital. C'est la seule mission... Qui me semble avoir du sens dans ma vie ça me permet presque de répondre à quelle est ma place sur cette foutue planète réponse à laquelle j'étais incapable de répondre il y a encore cinq ans parce que je, je m'en foutais de ce question vraiment d'ailleurs je pense qu'on me payait principalement pour que j'oublie cette question aujourd'hui je veux juste que mes gamins ils aient un papa qui est un exemple voilà qui il fait quoi ton papa ben il fait du bien à la terre, il fait, du... il fait en sorte qu'on mange sainement. C'est ça mon truc, je veux pas que mon, le... Il fait quoi ton papa, il a une grosse voiture On s'en fout, on s'en cogne. En revanche, mon papa est un exemple, c'est mon but. J'ai eu le sentiment de me réapproprier ma vie. Je suis beaucoup plus disponible pour ma femme et mes enfants. J'ai le temps de les sortir de la maison, de faire des balades, de faire du vélo. Elle est là ma satisfaction, elle est sur la reprise de contrôle. De s'écouter. Le premier conseil, c'est, si tu te poses la question, c'est qu'en fait tu as déjà une réponse. Si tu te poses un jour la question de est-ce que je suis satisfait, laisse tomber. C'est que tu as déjà entamé ta, ta transition. Je crois que la clé elle est là, c'est la satisfaction de l'individu. Voilà, est-ce que tu es satisfait de ce que tu fais ou pas <rire>